Une thèse actuellement sous la direction d'Élie Roulet, ici à Lucli, euh, sur euh, contre les hérésies 433, le portrait du véritable, du disciple vraiment spirituel. Et il enseigne déjà la patrologie à euh, l'Institut catholique de Toulouse. Aujourd'hui, de quoi nous parle-t-il Les corps du Verbe, un autre paradigme de l'unité. Je vous laisse la parole avec les images. Et le micro. Merci, Guillaume. La problématique de l'un et du multiple, Irénée la glisse volontiers dans des cadres métaphoriques. C'est ce que nous a rappelé Isabelle andia et après elle, Awet Andy Michael, en présentant la métaphore musicale de la symphonia symphonie. Pour signifier cet art de la composition, le grec a aussi le terme melopoya, qui renvoie tantôt à la composition musicale, tantôt à la composition poétique. Et bien ce terme, Irénée l'a utilisé dans un passage du livre V, où il célèbre le chef-d'œuvre de la sagesse créatrice, à savoir le corps humain, et phénomène tout à fait frappant par sa rareté, Mélopoya retrouve alors son sens étymologique et pointe littéralement vers l'art d'assembler des membres mêlés, des membres humains, donc, et non plus des membres de phrases. L'harmonie naturelle de l'organisme dans l'imaginaire théologique d'Irénée fournit donc un autre paradigme esthétique pour penser la résorption du multiple dans l'un, étant sauve la singularité de la partie, le membre, et l'unité du tout, le corps. Ce paradigme, et c'est ce qui nous intéresse ici, Irénée le déplace en théologie pour le mettre au service d'une conception holistique et unitive de l'agir de Dieu. De même que le Logos chante la partition de la création et de l'histoire du salut à plusieurs voix, de même, il gouverne le dessein de Dieu à la manière d'une âme qui informerait les multiples membres d'un seul corps, ou, pour rester au plus près du texte d'Irénée, d'une âme qui informerait plusieurs corps, ce que j'appelle les corps du Verbe. Du dépôt apostolique, un évêque du IIe siècle pouvait dégager immédiatement trois corps du Verbe. Le corps humain de Jésus-Christ, son corps ecclésial, déjà constitué en métaphore filée dans les lettres de Paul, et son corps eucharistique. Cette corporéité analogique, Irénée l'a étendue métaphoriquement à d'autres corps. Un corps d'événement, un corps d'écriture et un corps de doctrine. Trois figures frappantes qui, en l'état actuel de la littérature chrétienne conservée, mettent en relief la créativité théologique d'Irénée. Dans une section du livre IV, déjà fortement marquée au coin de la métaphore anatomique, Irénée étend donc la corporéité de l'Église, aux événements de l'histoire du salut, en amont même de l'incarnation. Dans ce texte que vous avez sous les yeux et que je glose ici, entre parenthèses, à chaque fois que le vocabulaire anatomique reviendra, je l'ai surligné en bleu. Dans ce texte, donc, le glissement du corps ecclésial au corps d'événements s'opère à la faveur des prophètes de l'ancienne Alliance. Ceci, d'après Irénée, appartenait déjà au corps de l'Église. Chaque prophète bénéficiait de la vision anticipée du mystère du Christ, mais d'une manière partielle, proportionnée à l'aspect du mystère qu'il avait mission d'annoncer ou de préfigurer. À chaque prophète, donc, il revenait de dire une partie seulement du tout qui allait s'accomplir dans la chair du Christ. » En cela, le prophète, ou plutôt par métonymie sa prophétie, ne représentait qu'un membre du Christ. Mais une fois le mystère achevé historiquement dans l'incarnation, les prophéties, les membres donc, s'articuleraient en un tout événementiel formant un corps complet, indissociable du corps humain du Christ. La comparaison anatomique étant ainsi posée, Irénée fournit ensuite une liste ordonnée de toutes ses prophéties. Sur près d'une dizaine de pages, il se livre à une longue énumération unifiée par la figure stylistique de l'anaphore. Au point de vue rhétorique, l'organisation du discours peut être présentée selon un schème circulaire qui rappelle la parabole dessinée dans le prologue du quatrième évangile. Le verbe va de la gloire à la gloire, en entraînant dans son mouvement de descente et de remontée la nature humaine qu'il a assumée, et les harmoniques, vous les voyez ressortir en couleur, de la fin de la courbe, semblent faire écho à celle du début. Quoi qu'il en soit, ce schéma concentrique est accentué par le fait qu'après cette énumération, Irénée revient, selon la technique circulaire de l'inclusion, à la métaphore introductive des prophètes comme membres du Christ, et conclut son développement en expliquant que l'art de l'exégète consiste, je le cite, à expliquer quel trait particulier, quel caractère de l'économie du Seigneur vise chacune de ces prophéties et en faisant voir également le corps entier de l'œuvre accomplie par le Fils de Dieu. Les termes des parenthèses d'ouverture et de fermeture de l'inclusion se répondent. « Integrum corpus » à la fin fait écho au couple « Membra Christi » et « Universi corporis » au début. » « Operis filii dei », c'est le vocabulaire envers celui de l'économie, rappelle « operatio » et en élargissant le cadre, « caractère dispositionis domini » renvoie à car, « à caractère corporis Christi ». Le vocabulaire qui était utilisé ailleurs pour définir la structure ecclésiale comme un organisme, en grec « systema », 4.33.8, un organisme marqué d'un trait particulier, un caractère, s'est déplacé vers un autre corps du Verbe dont les traits sont à présent ceux de l'économie du Seigneur. En latin, la disposition qui traduit très, pour, très probablement l'oïconomia. Il s'agit à présent d'un corps formé par les actions du Fils de Dieu, ses opérationnesses, son opus, en grec probablement son ergone. Action médiatisée par la vie, les gestes, les paroles des prophètes, selon une économie événementielle qui va du fragmentaire et du partiel, les membres, à la plénitude corporelle du verbe incarné. On remarquera au passage que c'est le même schéma, le même schème christologique que celui de l'ouverture de l'épître aux Hébreux. En somme, Irénée glisse par le truchement des prophètes membres du Christ vers un organisme d'un autre genre que le corps ecclésial, un corps événementiel dans lequel s'articulent tous les épisodes de l'Histoire sainte en vertu du dynamisme finalisant qui les sous-tend et qui n'est autre que le Verbe lui-même conduisant le dessein de Dieu à son accomplissement dans l'incarnation. La notion d'oikonomia, vous le savez, elle est centrale chez Irénée, est donc poreuse à l'image du corps articulé. Et cette porosité, du reste, est repérable ailleurs dans les deux passages du livre 5 que je mets sous vos yeux. En 5.3.2, Irénée admire le bel et complexe agencement des os, des nerfs et de tous les éléments de l'oïconomia du corps humain teskataton cataton oikonomias. Et en 5.2.3, il explique comment la communion au corps eucharistique nourrit et affermit la chair des baptisés en vue de leur propre résurrection. Jésus ressuscité, insiste-t-il, n'est pas un spectre, mais une réalité mystérieuse qui relève de teskataton cataton aletinon oikonomias autrement dit, d'un organisme authentiquement humain. De même, donc, qu'il y a une oikonomia anatomique, il y a une oikonomia événementielle. De même que le Verbe a façonné le corps humain et l'a finalement fait sien, il s'est façonné un corps d'événement dont le caractère ne s'est révélé pleinement que sur la face du Christ. » La composition de cette première séquence que nous venons de voir, prise en inclusion entre les mêmes bras vétérotestamentaires et l'integrum corpus néotestamentaire, invite donc à passer des membres de l'économie, au pluriel, au corps entier, au singulier, c'est-à-dire au dessein de Dieu achevé dans et par l'incarnation, où l'on voudra bien se souvenir de l'étymologie en français du verbe achever, aller ad chief, aller à la tête, ce qu'Irénée appelle, à la suite de Paul, vous le savez, récapituler. Et vous savez sans doute également la fécondité de cette notion dans la Christologie d'Irénée. Ce schéma rhétorique au service de la récapitulation en Christ n'est pas isolé. Le livre 1 offrait déjà une séquence remarquablement construite où il s'agissait toujours, par une construction en inclusion, de passer des membres de la vérité, tameletes aletheias, au corps de la vérité, totes aletheias somatio. La section représente aussi quasiment une dizaine de pages. Cette fois, cependant, le problème... Je l'ai résumé sur cette diapositive illisible, mais vous voyez apparaître ce vocabulaire en bleu qui encadre le tout. Et cette fois, cependant, le problème n'est plus celui du passage des multiples événements prophétisés à l'unique économie du verbe incarné, mais celui des multiples énoncés scripturaires à l'unique corpus littéraire qui porte le verbe. L'assimilation de la Bible chrétienne... Elle est encore en gestation au IIe siècle. « A un corps organique » est un autre aspect de l'inventivité théologique d'Irénée. Les prédécesseurs, Ignace, Polycarpe, Papias, avaient laissé entendre que l'écriture à leurs yeux ne trouvait sa raison d'être que référée à la chair du Christ et à une parole vivante. Irénée souscrit sans doute à cette conception existentielle des Écritures, mais il lui donne plus d'amplitude. La séquence du livre 1, 8, 9 que vous avez sous les yeux suffirait à le montrer. Ses membres et ce corps scripturaire sont ceux de la vérité. Or, aux yeux des héritiers de la christologie joannique, que sont notamment les Asiates, la vérité n'est pas tant un concept philosophique qu'une réalité théologique subsistant sous les traits personnels du Verbe de Dieu. Ces traits scripturaires du Verbe vérité, ce sont même ceux d'un roi, de nobles traits, une noble figure que les gnostiques défigurent en les changeant par leurs exégèses en ceux d'un renard, je cite la fin du livre 1, au corps mal agencé, corpusculum. Là encore, donc, ce corps du verbe, le corps scripturaire, est composé de parties harmonieusement articulées entre elles et dotées d'un caractère. Dans le livre 1, par exemple, Irénée s'interroge sur le caractère, le trait propre de chacun des deux testamentis et castes. Tondiatécon au caractère. On se rappelle que dans la section du livre 4 par laquelle j'avais commencé, le terme est utilisé pour faire saillir à la fois la singularité apostolique du corps ecclésial, 4.33.8, le caractère du système ecclésial, et plus loin celle de tel ou tel membre du corps d'économie, Chacun de ses membres, chacune de ses prophéties, avait son caractère, ses traits propres. Ce lexique fournit donc un premier point de contact entre tous ces corps, ecclésial, économique, scripturaire. De fait, c'est encore ce terme qu'Irénée attribue à chaque évangile dans la séquence baroque du livre 3 sur l'évangile tétramorphe. Chaque évangile à son trait distinctif, ses contours, voire sa personnalité au caractère tout eu Et ce trait, en effet, c'est même dans ce passage celui d'un visage, d'une face, d'un prosopone du verbe, le visage que chaque évangéliste donne à voir selon sa manière d'écrire le mystère du Christ. Et chacune de ces physionomies littéraires du verbe incarné correspond aux quatre faces des vivants d'Ézéchiel 1, repris en Apocalypse 4, tout en se rapportant également au caractère des grandes étapes de l'économie du Fils de Dieu. Luc, par exemple, est de caractère sacerdotal, hieratico caractéros, ce qui correspond, nous dit Irénée, à l'économie de la loi de Moïse. Quant au caractère de Marc, c'est le propheticus caractère, signifiant pour Irénée, l'économie ailée, avec des ailes, du Saint-Esprit. Corps ecclésial, corps d'événement, corps d'écriture, en somme, les corps du verbe s'appellent l'un l'autre et interagissent. De l'un à l'autre de ces corps, en effet, les occasions de glissement ne sont pas rares. Nous venons d'en vo voir une avec le terme caractère. Voyons-en une autre, lorsqu'Irénée recourt au lexique métaphorique de la mutilation pour reprocher aux gnostiques de tailler dans les Écritures. Il est frappant de constater qu'il utilise le même verbe, apospao, quand il accuse les orateurs gnostiques de séduire des femmes de la communauté chrétienne afin de les arracher, apospasantes, à, à leur mari, et quand il accuse ces mêmes orateurs, d'arracher, à pospontes, d'arracher cette fois-ci aux écritures des morceaux de texte. De même encore, lorsqu'il les accuse de découper, temnoussi, découper des prophéties, et qu'il reprend le même verbe à propos des schismatiques qui découpent, qui amputent le corps du Christ, to soma tu Christu temnantas, c'est-à-dire le corps ecclésial cette fois-ci. Ces parallélismes que la version latine démultiplie autour des composés du verbe caedere sont suggestifs. Arracher, couper un membre du corps ecclésial et arracher, couper un membre du corps scripturaire, c'est porter atteinte au corps même du verbe de Dieu, mais selon différentes modalités de réalisation il ne s'agit pas que d'entamer matériellement le corps des Écritures, mais aussi de toucher formellement à son organicité naturelle. C'est ce qui arrive quand l'exégète isole un verset pour en faire coûte que coûte une sorte de tête herméneutique qui récapitule violemment tout le reste du corps scripturaire. Ce mode d'interprétation abusivement sélectif, Irénée le compare dans le livre V, à l'action de ces lutteurs débutants qui saisissent de toute leur force quelques parties du corps entier de leur adversaire et continuent de s'agripper farouchement à ce membre, Mélos, alors qu'ils ont déjà perdu la partie. Ne pas savoir dégager l'organicité événementielle du dessein de Dieu, ne pas savoir dégager l'organicité du corpus scripturaire, littéraire, dans lequel s'est décantée en récit cette cohérence événementielle, ne pas savoir dégager l'organicité du corps de l'Église et s'insérer dans ce système nerveux apostolique par lequel le Christ tête continue de prodiguer sa vie, eh bien, ce sont là trois erreurs contiguës parce qu'elles portent, en définitive, sur trois corps contigus, eux aussi, lesquels semblent bien se fondre à terme en un corps de doctrine, avec ces articles. Corps de doctrine, et non pas seulement corps de texte, car l'anatomie de ce corps de la vérité, rappelez-vous, hein, les tes aletheias, ne se ramène pas à une pure question d'exégèse biblique. L'expression du livre I, membres et corps de la vérité, en fait, elle n'est pas exceptionnelle chez Irénée. Le souhait de préserver l'intégrité du corps de la vérité, veritatis corpus integrum, et l'agencement harmonieux de ses membres, et simili aptatione membrorum, sans dislocation, sine concussione, est exprimé à nouveau dans ce passage du livre II, mais dans un contexte qui engage autant la théologie philosophique et l'épistémologie des sciences naturelles que la théologie chrétienne proprement dite. Irénée lui-même nous indique que l'expression « corps de la vérité » était utilisée par Marc le Mage à propos d'un corps de l'être ésotérique. Mais on sait aussi, grâce à « Sextus empiricus », un contemporain, qu'elle circulait à l'époque en milieu stoïcien où elle n'était sans doute pas sans rapport avec l'ambition philosophique de fixer et d'articuler le vrai dans un corps de vérité, au pluriel, dans un corps de doctrine. Or, s'il y a un lieu où l'organicité de la création, il faudrait montrer aussi comment Irénée parle d'une sorte de corps cosmique du verbe, mais je vous fais grâce de cette partie, s'il y a un lieu où corps cosmique, mais aussi corps formé par l'histoire sainte, corps des Écritures, corps ecclésial, s'articulent à leur tour en un seul corps, c'est bien dans la règle de foi qui prend forme à mesure que l'on voit se déployer l'organicité de la doctrine apostolique. De ce corps, les œuvres d'Irénée nous permettent de dégager d'ores et déjà plusieurs formules embryonnaires. En particulier, Irénée fait revenir l'expression « corps de la vérité » au tout début de la démonstration. La métaphore anatomique émerge alors au milieu d'une constellation de termes qui traduisent l'intention de fournir une synthèse organique du donné de la foi. L'auteur y indique que ce petit traité a pour vocation de fournir une présentation succincte de la prédication de la vérité, une sorte de mémoire sommaire un abrégé, le fameux suntomos dont nous parlait Marie Chayeb ce matin, un abrégé de la doctrine apostolique, grâce auquel on pourra enfin, je cite Irénée, embrasser tous les membres du corps de la vérité. C'est le paragraphe liminaire de la démonstration. A-t-on suffisamment remarqué qu'Irénée n'avait pas employé dans le livre 1 de l'Adversus et Rezes le nom Somma, corpus en latin, mais somation corpusculum. Or, ce petit corps aussi, signifie aussi petit livre, voire codex, chez d'autres auteurs, et peut-être déjà chez des contemporains d'Irénée. Il est difficile de dire dans quelle mesure l'assemblage de plusieurs folios dans un même cahier, comme l'entreprise progressive de mise en corpus des grands auteurs, a pu accentuer la métaphore déjà classique chez les anciens, du corps de texte, notre fameux corpus. Mais il est certain qu'au début de la démonstration, les membres du corps de la vérité désignent métaphoriquement le résumé de toutes les vérités de la foi apostolique exposées de façon synthétique dans ce petit traité à Martianus. La suite du texte donne même un aperçu plus systématique de ce que peut être un tel abrégé. Les chapitres liminaires, 3 à 7, condensent la catéchèse baptismale, laquelle se structure en définitive autour des trois articles de la confession de foi trinitaire, ce que le cardinal de Lubac appelait joliment les trois cellules-mères du futur symbole, trois clausules narratives construites autour du nom du Père, du nom du Fils et du nom de l'Esprit-Saint. Ce qu'Adelin Rousseau a traduit par article, c'est le mot arménien « clour » que je dois à Gabriel Képeklian et je l'en remercie. Mot qui rendait sans doute le grec « kephalaion », le latin « capitulum », littéralement « ce qui se rapporte à une tête, donc ce qui s'articule à un corps ». C'est l'occasion de réaliser que les articles du credo désignent depuis la fin du IIe siècle au moins des vérités de foi qui s'appellent toutes les unes les autres et s'ordonnent harmonieusement en un tout cohérent et organique, bref, en un corps articulé de doctrine. Ces trois membres du corps de la vérité, paragraphe 1, chapitre 1, qui constituent les grandes articulations de la règle de foi, chapitre 3, soit les trois articles, chapitres 6 à 7, ou les trois articles fondamentaux de notre profession de foi, chapitre 100, Irénée les pose sur les seuils de la démonstration. Vous l'avez sous les yeux, hein, dans la séquence liminaire, 1, 6, 7, et tout à fait à la fin, dans le chapitre 100. Le corps de doctrine, en ces trois articulations, prend donc en inclusion une nouvelle foi toute cette catéchèse sur la création et l'économie du salut, comme le corps d'événement prenait en inclusion la séquence du livre 4 sur les prophéties, et comme le corps scripturaire prenait en inclusion celle du livre 1 sur les exégèses gnostiques du prologue de Jean. De là à dire que le paradigme anatomique fixe dans l'écriture d'Irénée un schéma de son imaginaire théologique, il n'y a qu'un pas, et je crois que je l'ai franchi. Je conclue, ce pas ne nous conduira pas à faire de l'évêque de Lyon un génie insulaire. Concevoir l'harmonie du cosmos, l'enchaînement des événements ou la disposition des énoncés à la manière d'un corps, les spécialistes de l'Antiquité nous montreraient que c'était là un lieu commun de la cosmologie, de l'historiographie et de la poétique grecque. Mais acclimater ce paradigme en christianisme pour aider les croyants à saisir l'unité et la cohérence du dessein de Dieu à travers les multiples économies de son verbe, c'est là un beau signe de l'envol de la théologie. Merci.